Salut tout le monde, c'est M2L, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet sérieux qui m'est malheureusement arrivé et qui existe dans le monde du jeu vidéo. C'est les arnaques et les escroqueries. Avant de vous parler de ça, je suis en train de faire un test avec un micro-cravate pour voir si vraiment le son est bien meilleur que le road que j'utilise actuellement. C'est mon pote d. Jimmy qui est YouTubeur high-tech qui m'a conseillé ça. N'hésitez pas à aller voir son travail qui est absolument génial, tout est dans le lien de la description. Il a même fait une vidéo sur comment hacker une Nintendo Switch et j'ai trouvé que ce son boulot était vraiment génial. Pouce vert mon pote Maintenant que c'est fait, passons aux choses sérieuses. Je me suis déjà fait ce croquet une fois il y a à peu près 7-8 ans, c'était à l'époque quand je voulais avoir une Nintendo DS XL, c'était je me souviens l'édition de Mario puisqu'il fêtait son 25e anniversaire. Et un mec sur le Bon Coin la vendait pour 160 euros, quelque chose comme ça. Et moi j'étais vachement intéressé, je la voulais à tout prix. Et le mec m'avait dit, verse un acompte de 80 euros. Je t'envoie l'objet, et une fois que tu reçois l'objet, tu m'envoies les 80 euros. Malheureusement, je n'ai jamais reçu cet objet, je me suis vraiment fait avoir comme un bleu à cette époque. J'ai déposé une plainte à la police, et je n'ai jamais revu mon argent depuis ce jour-là. Mais c'est pas cette histoire dont je vais vous parler, parce qu'il m'est arrivé autre chose, mais je me suis fait, on va dire, à demi escroquer c'était en 2016, c'était en octobre 2016 si je me souviens bien, sur Facebook et j'étais inscrit sur une page de rétro gaming ou de vente. Sur cette page j'ai trouvé beaucoup de choses comme du loose, du complet, du bon état ou vraiment de l'occasion. Et il y a un objet qui a attiré mon attention puisqu'il s'agissait d'un des accessoires que je voulais pour faire des parties en multijoueur. Pour ceux qui ne savent pas, allez voir ma vidéo précédente puisqu'il s'agit du Saturn Bomberman, hein, le fameux jeu qui était capable de jouer à 10 sur la même console. Et ce mec là ne vendait uniquement la boîte en question du... du multiplayer. Il vendait l'accessoire en boîte avec Space Serious en plus pour la monique somme de 65€. J'entre en contact avec lui et je lui demande s'il est possible de négocier. On trouve un accord et je finis par payer 60 60€ l'accessoire multijoueur et le Space Serious sur Sega Saturn. Sauf qu'en réalité il n'était pas de la région. Le gars me donne son adresse et moi je lui dis je t'envoie le chèque demain matin la première heure. Chose que j'ai toujours fait puisque j'ai toujours reçu les colis à peu près 4-5 jours après en l'envoyant en début de semaine, ça arrivait euh, le, le week-end même. Pour ma part, j'ai fait beaucoup d'achats euh, sur le bon coin euh, de régions différentes de la mienne et j'ai jamais eu de soucis au terme de l'envoi. Au bout d'une semaine, il m'envoie un message en disant « Vous êtes sûr d'avoir bien envoyé le chèque ?» Il trouve ça étrange que le chèque met autant de temps à arriver à destination. Les jours se suivent et se passent et il m'envoie toujours un message en me disant je n'ai toujours rien su, est-ce que vous l'avez vraiment envoyé Au bout de 2-3 semaines, je commençais à avoir des doutes en me demandant si j'étais pas en train de me faire avoir. Donc j'appelle ma banque et je décide de faire opposition à ce chèque. J'y arrive à le faire, et puis qu'est-ce qui se passe 2-3 jours après Il reçoit le chèque. Merde Comment c'est possible Et il m'envoie un message en me disant Voilà, j'ai bien su votre chèque, mais je n'arrive pas à l'encaisser. Et ce mec-là me réclame 10 ou 15 euros d'intérêt par rapport au chèque qui a été refusé parce que je l'avais pas mis au courant. J'ai dit non, hors de question. En trois semaines, je pense que le chèque aurait... Eu le temps d'arriver à la destination et moi j'aurais reçu mon colis derrière. Je décide de supprimer tous les messages et je passe à autre chose. Et deux trois jours plus tard, je me souviens, j'étais avec ma copine à l'époque, on était à l'heure du repas, ma mère m'appelle. Et ma mère, un petit, peu, un petit peu énervée, me dit Dis donc, c'est qui ce mec qui, qui me réclame de l'argent Apparemment, tu aurais acheté quelque chose et tu veux pas lui donner de l'argent. Et je vous jure que c'est pas une blague, ce mec est allé chercher mon nom de famille dans les pages blanches. Il y a quand même deux poids de mesure. Je me fais arnaquer de 80 euros, je porte plainte à la police, j'ai absolument rien. Par contre, ce mec, il va chercher mon nom dans le bottin et lui, il va récupérer ses 15 balles. Et je dis à ma mère, il est hors de question que je lui renvoie 60 euros et il n'y avait qu'à recevoir son enveloppe en temps et en heure. Ma mère me met un coup de pression pas possible parce que je peux toujours m'attendre au pire. Et le pire, ce qui arrive, c'est que ma copine en rajoute une couche 2000 plus tard. Et moi, dans ma tête, j'ai dit non, c'était hors de question, c'est mort, il peut aller se faire voir, quoi. Malheureusement, le lendemain, je refais un chèque de 15 euros avec un petit texte en, en mettant tout vient à point qui sait attendre. Enfin, je lui fais une petite leçon de philosophie, bref. Et là, comme par hasard, il recevait son chèque 2-3 jours après, comme convenu. Alors je sais que vous allez me dire « Oui, t'as fait opposition, mais tu aurais dû prévenir le gars, comme quoi tu as annulé le chèque parce que tu avais l'ombre d'un doute. » Mais le gars qui me fait euh, qui me fait du harcèlement pendant deux trois semaines en disant « Oui, vous m'avez pas envoyé le chèque, je vais remettre le produit en vente, nanana, nanana Ça, c'était aussi du harcèlement. Je suis désolé. Donc pour moi, ce genre de choses, euh, je ne le fais quasi plus. Si j'arrive maintenant à trouver des, des bonnes affaires ou quoi dans ma région, ben, je le fais ici maintenant, à condition qu'il ne m'arrive plus rien derrière. Et voilà, cette petite histoire se finit là, si vous êtes arrivé à une mésaventure dans le jeu vidéo ou dans le rétro gaming, bah, racontez-la moi dans les commentaires. Si ça t'a plu, n'hésite pas de me rajouter un gros pouce bleu, ce qui me fera énormément de plaisir, n'oublie pas de la commenter ou de la partager. Et si t'aimes mon univers, viens t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de rajouter la petite cloche pour être au courant de mes toutes dernières vidéos. On se retrouve pour une prochaine, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt Salut